Sur de grand Bonjour Sylvie. Salut Fabien. Et euh, j'ai décidé de vous faire ma biographie. Ouais, alors euh, bien, euh, on vient d'avoir une conversation et tu m'as sollicité euh, pour que je, je, je, je t'entende oui. et éventuellement euh, être là en tant que veilleur. Euh, moi j'ai j'ai posé un peu ma limite de ce que je suis capable d'entendre. Dans la mesure où tu, tu me connais, je suis assez pudique. Et euh, c'est difficile pour moi de, de livrer trop de choses sur euh, ce qu'on est et euh, de, de t'entendre avoir besoin de livrer voilà. euh, toutes ces choses. Toutes ces choses. Si euh, voilà, donc euh, je vais juste te poser une question. Euh, là, as, tu parles de biographie. Mmh. Euh, ça répond à quel besoin chez toi, là c'est une première question très importante, mais en fait, il n'y en a pas spécialement, si ce n'est l'efficience, le, le combat, le combat d'un homme pour survivre à, à, à un handicap, tout simplement, mmh. à une trajectoire de vie aussi euh, compliquée, difficile, et, euh, et faire prendre conscience que ça peut arriver à n'importe qui. Donc si je comprends bien, euh, tu as besoin de partager euh, avec ceux qui, vont bien, qui voudront bien t'écouter oui. ce parcours semé de, de beaucoup de souffrances euh, et faire part de, de cet aspect-là et des leçons de tentir, euh, etc. C'est un peu ça que tu veux faire là ah, maintenant C'est ouais. Eh bien voilà, <rire> vas-y. Alors je vais devoir faire un premier chapitre qui doit être consacré à ma famille, à Le la chat constellation est activé, familiale. Hein? Le, chat est Le chat est désactivé. Désactivé, d'accord. Euh, qui concerne ma famille et mes origines sociales. Mon grand-père euh, était fils de paysan. Euh, mon grand-père a réussi prodigieusement sa scolarité avec une écriture à l'ancienne, impeccable sur les cahiers de cours vraiment dans les exercices au millimètre près en mathématiques bref l'outil de précision la discipline de l'époque du début du XXe siècle quoi tu vois il avait vraiment the level et, il a, et ses parents euh, ont vraiment travaillé comme des fous pour lui offrir d'aller avoir le droit de passer le baccalauréat qui était réservé aux élites à l'époque parce que le collège et le lycée n'existaient pas et il a réussi tout son baccalauréat et ensuite il a fait une école d'ingénieur Puisqu'il a pu accéder grâce à de baccalauréat, il a fait une école d'ingénieur. Il est devenu ingénieur en aéronautique et il s'est mis à travailler sur les avions. Il est devenu aviateur euh, et puis euh, ben, il partait en reconnaissance au-dessus de la ligne Maginot pour savoir ce qui se passe en Allemagne. Il sentait bien que ça allait péter. Euh, il est rentré avec de mauvaises nouvelles. Mais il ne savait pas ce qui se passerait. Et là, l'imagino est tombé. Enfin, il a été contourné, plutôt, en réalité. Euh, en tout cas, c'était une, une bêtise, c'est l'imagino, tout le monde le sait, c'est le gros fumble, c'est comme pour euh, Tchernobyl. Quoi. Euh, donc bref, on a été conquis par les nazis. Lui, il s'est retrouvé en tant que fabricant de bombardiers pour les nazis à saint étienne là où on fabrique les armes françaises. Pour l'armée française depuis euh, X années. Donc euh, il a été, il est rentré dans le cadre du travail obligatoire. Dans le cadre du travail obligatoire. Précisé quand même. Hein. Voilà, il a dû fabriquer des armes et des et de nouveaux prototypes de, de, de véhicules de combat euh, pour les nazis. Mm -hmm. Des trucs innovants. Euh, il avait les plans. Ma grand-mère les a gardés juste après, jusqu'après sa mort. Hein. Ouais. Ils existent encore ces plans. Euh, Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, il, mon grand-père a sauvé de justesse ma grand-mère de la rafle du Veldiv. Il est allé la chercher là-bas, il a réussi à la sortir au forceps, parce que les nazis ne voulaient laisser sortir personne. Il a montré son grade militaire français, ils ont fait « ok, c'est normal, c'est diplomatique, emmène-la ». Il l'a mariée aussi et euh, c'est qu'en 1942 qu'ils ont fait des enfants, le, le, le, mon père est l'aîné des trois. Euh, il s'appelle Jean-Claude Maisonneuve, et ce n'est pas le Jean-Claude Maisonneuve du 19 e siècle dont vous entendrez parler sur les, sur les moteurs de recherche, qui lui était un spécialiste de, de l'anthropologie des peuples, Mais c'est bizarre, c'est dans le sang, visiblement on s'intéresse aux autres pays, aux autres populations. C'est peut-être attaché à quelque chose de symbolique chez nous, j'en sais rien. Toujours est-il que mon père, lui, par contre, euh, a travaillé dans la, dans la ville nouvelle, ici, hein? et, euh, et notamment dans l'animation culturelle, dans l'alphabétisation la, des Algériens, qui venait dans la deuxième phase de construction de la ville nouvelle, euh, pour continuer à la développer au départ c'était les portugais qui étaient là quand mon père est arrivé, il s'est surtout préoccupé des Algériens, de leur intégration parce que c'était celle qui était la plus difficile les portugais sont catholiques les, les, les maghrébins, les africains qui étaient importés, qui vivaient avant les mines d'envie, ou les HLM encore aujourd'hui dans les HLM malheureusement euh, ce sont justement des euh, maghrébins et des africains qu'ils ont construits, qu'ils ont bâtis euh, donc il était question de leur apprendre la lecture et l'écriture pour leur faciliter la bureaucratie française. Et puis il a voulu organiser un événement dans la Ville Nouvelle, dans la Maison pour tous, ça s'appelait une Maison Associative. Il a voulu organiser, euh, ça a changé de nom, euh, il, a, il a voulu organiser un événement à la suite d'un tremblement de terre en Algérie qui s'appelait Une Ville Nouvelle pour une nouvelle Ville. C'est-à-dire un, un grand mouvement de solidarité pour recueillir de l'argent pour aider les Algérois et les Algériens à rebâtir la ville après le tremblement de terre. Il s'est fait virer immédiatement de, du centre culturel. Ça allait trop loin pour eux. C'était un ami de Hassan Massoudi, qui est un grand calligraphe connu. Euh, euh, Hassan Massoudi, un grand calligraphe connu. Mon père était très proche de lui. Euh, il lui avait pris plein d'affiches euh, il m'en reste quelques-unes dans le cellier, je crois. Enfin, elles ont beaucoup souffert, elles ont du vécu. Bref. Euh, C'est quelqu'un qui faisait de la calligraphie arabe au noir et blanc et qui dessinait des formes, des visages. J'en ai un qui était à, qui était à ce mur-là, là, avant, avant, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ça représentait les hommes noirs, blancs, de toute taille, de toute couleur et tout, avec tout un tas de formes de visages. Et ça faisait une sphère. Et en dessous, il y avait marqué. Euh, C'est celui qui est aux toilettes, je crois. Euh, <rire> je libre crois bien, oui. Tous les hommes naissent libres et égaux. Et c'était affiche du bras dessinée par Hassan Massoudi. Enfin, je crois. Non, c'était pas. Oui, Celle-là était de Hassan Massoudi. Bref. C'était un ami des gens des restaurants ici. C'était un, un, quelqu'un de, de bonne réputation. Il est devenu jazzman. Il a toujours adoré le jazz. Il a joué dans des, dans des restaurants, enfin voilà. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais Ah, juste, Alors, juste une petite question, là. Tu es en train de refaire un peu l'histoire de ta famille, donc ton grand-père, ton père, on arrive à Fabien. Voilà. Haute-moi euh, d'un doute, ouais. les femmes qui les ont accompagnés n'ont donc joué aucun rôle Ah, quel rôle elles ont joué Les femmes qui les qui mon grand-père et mon père Oui. Alors... Ma grand-mère, ma grand-mère, elle, elle était toujours dans le souci que ça se passe bien pour nous. Ce qui était la plus la, le, le don le plus précieux, c'était « c'est vous qui comptez, nous, c'est pas grave si on se sacrifie, vous, vous devez bien vivre ». Ils les ont poussés en avant. Ils leur ont dit ah, « on sait se priver, on a l'habitude, on était rationné, on sait, on ne va pas rentrer dans la luxe, mais vous, faites-vous une belle vie. Euh, » Mon père aurait pu faire, je termine là-dessus au sujet de ma famille, mon père aurait pu faire normalement notaire, il était prévu pour des études de notaire. Et finalement, il s'est retrouvé euh, euh, animateur de soirée, mais aussi informaticien. Euh, et euh, en tout cas la vieille informatique à l'époque du DOS et, euh, et il, se, il a fait aussi, euh, il a fait pas mal de choses il a fait toute forme de saxo, alto, soprano, euh, clarinette et euh, ouais, on a fait des voyages ensemble qui étaient financés par euh, ces, ces prestations par exemple en le sport d'hiver, dans les hôtels c'était vachement sympa pour bon, nous, on était, des petits, on était des petits cons, les enfants étaient des conneries, mais bon, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est à faire euh, À 3 ans, à l'âge de 3 ans, à l'âge où on commence à prendre conscience, euh, j'étais j'étais dans un dans un. J'ai commencé à repérer l'endroit où je vivais. Donc c'était euh, le quartier là-bas. Là. Et euh, j'ai vu qu'il y avait du sport, je, je me suis dit, ouais, je vais faire le même sport que mon père, c'est un sport d'art martial européen. Pas à trois ans. Non, bien sûr, je ne pouvais pas. Mais je crois que c'est un peu plus tard, vers cinq ans, il m'a emmené dans un concert, c'était le Big Bang, le Big Band de, 5 ans, de, de, de Sky. Quoi. Et, euh, et donc lui était modeste instrumentiste, mais quand même avait un rôle dans les saxos, quoi. Euh, et puis euh, donc ça c'était la belle époque les concerts de, où, où le, les mairies euh, embauchaient pour la, pour la, même, pas, même pas pour la fête de la musique juste pour le fun ils embauchaient et ils payaient ils rémunéraient euh, une centaine d'artistes sur scène une centaine de musiciens de toutes sortes, un véritable orchestre et les mecs sortaient de là, ils avaient gagné leur, leur, leur, leur, leur ticket quoi. les sous Mitterrand, à partir de la crise de 1983, tout ça c'était terminé Euh, bref, je me suis retrouvé à l'école avec deux choses qui se sont passées. Mon père qui est devenu musulman. Et euh, oui, c'est comme ça. Euh, ça a provoqué un choc dans la famille, ça l'a isolé. Euh, ma mère a essayé de, de le remettre... Euh, dans une, disposition, dans une disposition plus proche de leurs origines, c'est-à-dire judéo-chrétienne. Et euh, c'était judéo et euh, et très gênant, c'était très, très, très gênant. Euh, il a perdu son emploi donc, à la Maison pour tous, comme je te l'ai dit. Il y a eu le divorce de mes parents. Il s'est retrouvé juste avec le capital de la vente de la maison qu'ils avaient en commun. Donc c'est ce qu'on appelle le déclassement social. On avait un grand-père qui était au sommet de la hiérarchie des, des, des, euh, des, des, des, des grandes secondes. Il pouvait sans doute même peut-être se pointer au dîner du siècle en tant que résistant pour ce qu'il a fait. Comme il a fait la drôle de guerre, tu sais. Il faisait des armes mal calibrées pour que les nazis s'affoirent sur le terrain parce que c'était des armes françaises. Les mecs sortaient la, mitra la mitraillette, ils étaient sûrs de pouvoir aligner un avion. Il y avait, ça faisait canon, ça bloquait le canon, la poudre leur sautait à la gueule. Enfin bon, voilà. quand, quand il a été temps, il a fait ce qu'il a, fa a, qu a fallu pour que la France gagne. C'est un vrai héros, mon grand-père. Euh... Mon père a une existence plutôt confortable. Mais à cette époque, à 6 ans, quand il y a eu le divorce, à ce moment-là, j'ai appris qu'il eu deux choses. On m'a demandé, tu fais quoi ton papa dans la vie et Moi, j'ai répondu, président. Et, et tout le monde s'est marié. Mais non, tu n'es pas, pas le fils de Mitan. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que mon père était président. Mais président, comment ça bah, Président du, du Big band. De, de là. Ah, mais c'est un métier associatif, là, que tu dis, c'est pas président. Ah d'accord, bon, c'était très naïf pour bon, moi, mon père il était président. Et du jour au lendemain, il était chômeur. C'est quoi chômeur Ces gens dont on ne veut pas, sur lesquels la droite euh, vient se plaindre tout le temps, euh, que le plein emploi, ce n'est pas normal, que c'est de la faute à la gauche. Euh, et, euh, et la gauche qui prêche le plein emploi, mais qui, euh, qui fait la politique inverse, qui va vers le, le libéralisme. Euh, bref. Je me suis retrouvé à changer d'école. Je me suis retrouvé dans un quartier proche d'ici euh, où, euh, où j'ai été mis au dernier rang, en CE1, à côté de la fenêtre et, et du radiateur, juste à côté du bureau dans lequel étaient cachées les, les images, les, on ça, les, les, bons les, points. les bons points et les images, qui étaient les récompenses qu'on avait données aux enfants qui avaient bien réussi leur devoir, qui avaient un bon comportement, etc. J'ai dû gagner dans toute l'année... Deux bons points. Wow. Par contre, j'ai eu au moins cinq fois, minimum cinq fois, le prof qui a pris son, son gros atlas, là, et qui m'a fait bam, comme ça sur le crâne. Pas de chance, oh, j'avais des bonnes, pleines d'images. Pas de la chance. J'adorais leur hauteur. Ah non, non, mais moi j'étais le cancre absolu. Hein. J'étais trop préoccupé par le fait, j'avais pas compris que mon père avait déjà retrouvé du travail depuis mmh. qu'il était, qu était passé dans l'informatique après une formation. Pour moi, j'étais toujours dans la tête que j'étais le fils de quelqu'un qui, qui avait raté sa vie. Et je me disais, si mon père n'est pas arrivé, comment mmh. je vais y arriver moi Alors, deuxième tentative, de ma part, euh, est-ce que tu, tu souhaites aussi parler du rôle que ta mère a eu sur ta vie Oui, ou... alors ça, c'était pour ma grand-mère. Euh, pour ma grand-mère mère. pour ma mère maintenant waouh d'abord euh, après le divorce je commence après le divorce parce qu'avant je me souviens pas très bien j'étais trop petit après le divorce euh, on a vécu donc ensemble dans ce quartier là et euh, j'ai commencé à avoir des, des problèmes euh, de dyspraxie et des syndromes Asperger je me renfermais sur ma main non je les avais déjà, je jouais déjà dans la cour de, de, depuis la maternelle mais disons qu'à cet âge là, vers 6-7 ans euh, je suis rentré une fois une journée je suis rentré une fois avec des bleus parce que j'avais dit à quelqu'un qui était dans le collège dans l'école que c'était un gitan je pensais que c'était un gitan et il, il, il s'est mis à se bagarrer contre moi j'ai pas compris mais je me suis battu on s'est retrouvés au sol tous les deux on s'est fait engueuler comme c'est pas possible après cette histoire son grand frère euh, son grand frère est venu me chercher à la sortie de l'école et m'a défoncé donc quand ma mère a vu ça elle a fait la ville est en train de se construire à côté on va peut-être aller dans les quartiers un petit peu plus huppés pour être en, tranquille qu'il y ait moins de violence du coup, on est parti de l'autre côté de la ville nouvelle, complètement à l'opposé, dans ce qui était en train de se construire et qui n'était pas cher. Mais à un endroit suffisamment euh, pognon, suffisamment de pognon pour euh, pour vivre euh, en toute tranquillité avec la sécurité. Quoi. On ne vivait pas non plus dans les quartiers avec des grilles euh, et, des, et des gardiens, il y en avait juste en face, mais on était bien quand même. Euh, on était vraiment tout à l'extrémité, personne ne nous aurait trouvé. Euh, et, euh, et l'intégration a foiré là pour la raison inverse non pas parce que j'étais le blanc et donc le, le colonisateur et donc le, le, le mec qui fait absolument doubler euh, dans le succès à l'école il n'y a pas besoin d'être blanc ou noir pour essayer de se doubler à l'école mais euh, là vraiment c'était du genre euh, voilà quoi ils ont, que ce soit les profs ou les élèves je ne sais pas pourquoi voilà. J'étais pas aimé, apparemment. Pourtant, les élèves, il y avait des très bons élèves. Je me rappelle d'une arabe, euh, je ne sais pas de quelle ethnie. Euh, elle s'appelait Fatima. C'était ma voisine euh, à l'école. Et euh, bon, On va revenir sur ma mère. Ma mère a acheté une maison. Elle s'est occupée du jardin toute seule. Il y avait des tonnes de terre à déplacer, remplir des, des camionnettes. des, des pour dire des brouettes et des brouettes de terre et il y avait un trou au niveau du placard électrique qui était gigantesque on lui fait les déblayer et remblayer avec des brouettes des pelles et tout nous on n'avait pas la force, on était trop jeunes elle ne voulait pas qu'on contribue à ça elle fait ça toute seule c'était une athlète c'était euh... et en plus de ça, elle nous consacrait du temps comme elle pouvait en tout cas pendant les repas, on pouvait parler tout avec elle et on se posait déjà beaucoup de questions sur la politique, la spiritualité, tout ça, tout ce qui fait que on a besoin d'apprendre la vie. En fait, euh, elle répondait aux questions. Ça a toujours été une relation particulière parce qu'elle était d'une extrême sagesse. Et euh dans la famille élargie, entre, entre la famille maternelle et la famille paternelle, il y avait une grande proximité, il y avait une grande complicité. Mon grand-père, lui, il lui manquait des doigts. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il a toujours dit qu'il s'était coupé les doigts en accident avec une hache. Je ne crois pas que c'est impossible que quelqu'un qui il utilise une <rire> hache se coupe les doigts par accident. J'essaye d'être un peu continu. J'essaye de dire qu'il a, a dû faire quelque chose oui. pour protéger quelqu'un. Oui. Bon. Donc je continue. Après ma grand-mère, maternelle, elle, elle, le reste de sa vie, à partir de quelques années euh, après le divorce de mes parents, elle, elle a commencé à se replier dans le fauteuil, replier complètement avec les pieds dans le fauteuil, en, en, limite en tremblant, et avoir un œil euh, comme ça, pendant toute sa vie. Mmh. C'était à partir de quel âge elle, elle, Oh là là, je ne sais pas. Mm. Bon, mais en tout cas, elle était terrorisée, traumatisée. Et elle n'a jamais dit pourquoi. Euh, ma mère, donc, elle s'est occupée à la place de ma grand-mère d'élever sa petite soeur Anne-Marie, je dis juste le prénom, euh, et euh, en fait, euh, je ne cherchais pas à connaître son famille. Hein. Elle est mariée. <rire> Puis elle est à la retraite moi, quoi. Euh, Donc voilà. Et donc, euh, bref, cette, euh, cette relation était quasiment une relation mère-fille. Elles avaient beaucoup d'écart. Elles avaient 15, 16 ans d'écart. Oui. Parce que ma grand-mère ne voulait pas faire d'enfant alors que ma grand-mère était issue d'une portée de 12 gamins. Oui, ben bah ceci explique cela, entre nous soit dit. On ne voulait pas, je crois qu'elle n'aimait pas trop faire l'amour, d'ailleurs, je ne sais pas. pas, ça sais pas. Rien. Ah, je ne sais pas, mais ça n'existait pas le préservatif à leur époque, je ne sais pas comment ils faisaient. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas faire l'amour. Bref, passons. Il n'y avait pas de préservatif, il y a eu deux enfants, en 16 ans. Elle était peut-être stérile, elle avait des problèmes. Peut-être. peut ouais. Tout en passer sur ça pour l'instant. Ouais, bon on va savoir. Euh... Du coup, euh... du coup, ouais, mon grand-père, lui, il regardait tous les. Il se donnait un, un, un, comment dit, un, un rituel. Tous les dimanches, il regardait la messe, mais à la télé, à la maison. Il ne s'exposait pas à l'église. Il pas à l'église, mais il regardait la messe de, de France 3. Donc, je n'assistais pas spécialement à ça, mais ça m'arrivait de temps en temps. Et puis, est arrivé un moment donné où euh, mon frère a eu une attitude un peu particulière, comme moi d'ailleurs, c'est qu'on s'est posé vraiment des questions de spiritualité parce qu'on voyait ces histoires de messe et on s'est dit « mais pourquoi il y a ça C'est quoi cette histoire ?» Donc euh, on nous a dit qu'il existait le catéchisme. Et en même temps que le catéchisme, juste avant que ça commence, mon père avait été invité par des Algériens qui l'avaient aidé, et on avait euh, déjeuné à Soummi quoi au sol, avec les tapis, avec les coussins, avec tous les plats au milieu, avec, euh, tu vois, les hommes séparés des femmes et tout. Euh, C'était quand même les femmes qui venaient servir. Euh, ça voilà, n'a euh, voilà. pas beaucoup changé. <rire> C'est quand même elles qui servaient. Bon. Euh, ce qui leur donne d'autant plus de mérite. Bien sûr. <rire> si, auprès de Dieu. Si les, plus, les, les derniers seront les premiers. Comme ce sont les plus serviteuses... Il y en a certaines qui attendent encore. Voilà. Bah, bah, oui, mais pour l'instant, c'est en train de se faire. Euh, bon, je sais, ouais, ouais. à part parler de l'éternel débat sur le salaire ou sur l'activité domestique euh, ou l'éducation des enfants, mais bon, en tout cas, je n'ai pas vu tes belles chaussures. C'est les chaussures ouais. de sport. Ouais. Je n'ai pas enlevé en fait, je ne devrais pas marcher avec celle-là, c'est pour la salle. D'accord. Euh j'en étais. Mais à quel âge, à quel âge tu t'es arrêté là Alors j'avais du mal à me faire des amis à l'école primaire, j'en avais pas vraiment. Et puis euh, je voyais tout le monde qui suivait une mode à l'époque qui s'appelait euh, poivre et sel. Mmh. Ils portaient tous des t-shirts poivre et sel. Et euh, je me disais euh, j'aimerais bien moi aussi avoir le t-shirt comme tout le monde. Donc je demande à mes parents, à ma mère, elle dit « non, comment ça non ?»« Mais tous les autres élèves, ils l'ont et tout, et moi, non, tu n'auras pas. » j'ai tellement insisté, j'ai fini par la voir. Ma mère me passait tous mes caprices. Elle m'a pris en photo sur un monument de Norpa qui est présenté à l'expo euh, actuelle là. Elle m'a pris en photo euh, en haut, dans un truc aérien limite. Elle m'a fait monter, alors que c'est au milieu d'un rond-point. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a dû s'y prendre en trouvant le moment où il n'y avait personne pour qu'on traverse un hein, rond-point, pour, pour me monter, pour me hisser sur la sculpture et pour ensuite me faire descendre, reprendre la voiture et repartir. Elle a cédé à tous <rire> mes horrible. La seule chose qu'elle ne supportait pas, c'était que je, je, je copie... Euh, la culture bling bling, c'est-à-dire le, le, les toits ouvrants avec les billets comme ça. Tu vois cette attitude-là, quoi. Tu vois ce que je veux Allez, dire Voilà. Mais mon père, lui, voulait me placer dans une grande école parisienne au mmh. départ. J'ai dit non, je voulais rester près de ma mère. Bon, on retourne à l'aumônerie. Alors, le catéchisme. Alors, il faut choisir entre juif, musulman ou chrétien. C'est ça qui détermine. Évidemment, euh, comme vous le savez, nous, nous sommes chrétiens. Et nous savons pourquoi Parce que Jésus est Dieu, parce que Trinité, bla Donc les autres, euh, c'est pas beau. J'ai quelqu'un prêchant pour ça, s'appelle évidemment. Et là, j'étais embêté. Est-ce que je vais dans la religion de ma mère, qui est chrétienne Parce que je n'ai pas compris le truc des juifs. Hein. Euh, ou est-ce que je vais dans la religion euh, de, de mon père, la musulmane Qu'est-ce que je fais Mon frère est le premier à choisir, il sont prononce dès le départ, parce que c'est lui qui a eu l'initiative et qui a décidé en premier de choisir le baptême, moi j'ai fait que le suivre, et bien, il a choisi le baptême. Quoi. Donc, j'ai fait comme mon frère, pour être avec mon frère, donc je me suis fait baptiser. J'ai simplement choisi des parrains qui n'étaient pas ceux que mes parents voulaient. Parce que j'étais grand, ils n'ont pas baptisé à la naissance, ils ne voulaient pas me donner une religion avant que je choisisse par moi-même. C'est le catéchisme qui m'a mené vers la religion chrétienne. Et J'avais quand même déjà une petite, petite tendance à considérer que cette histoire de Jésus comme Dieu, euh, il n'était pas tout à fait d'accord. Je trouvais ça bizarre, la part d'un homme, d'être considéré comme un Dieu. Pour moi, c'était vraiment deux choses différentes. Surtout à la lecture qu'on nous faisait de la Bible en général, de la Genèse, etc., on voit bien que c'était quelque, quelque chose d'autre qui se passait, qu'il procédait de Dieu, mais, mais qu'il n'était pas Dieu. Enfin, C'est comme ça que je le vis. Et je me suis arrangé à, au moment de la, la confirmation pour tenir un propos qui soit compatible avec l'argument catholique, mais qui en même temps soit compatible avec ma façon de recevoir le baptême et euh, le, la, la, la confirmation. C'est-à-dire en le présentant comme un messager un envoyé. Euh, C'est passé. C'est passé. Ils ont validé mon ma confirmation comme ça. Bon. Et cette année-là, euh, j'ai eu des résultats tellement lamentables en cinquième parce que j'avais tout le temps la tête dans les nuages. Je dessinais. J'étais créatif à fond. Je faisais 10 000 activités que je finissais jamais. La machine à écrire, euh, plein de trucs. Et. Euh, Bref, je m'égarais loin du travail. Je ne voulais pas entendre parler de l'école. Euh, et euh, En fait, euh, comment dire ouais, Ça, c'est quand on n'a pas été intégré socialement à l'école, on n'a pas envie d'y aller. Euh, en fait, euh, donc c'est là où ma mère décède, cet été-là. On apprend la nouvelle avec mon père et ma belle-mère au moment où nous... on est à notre point d'arrivée de vacances. Euh, ce que j'appelle ma belle-mère, c'est l'épouse de mon père. Donc, euh, je ne vais pas l'appeler par son prénom. On va dire ma belle-mère. Euh, donc, eux, ils s'installent euh, chez, bah, chez nous. Ils s'installent chez nous. Pour veiller sur si vous. Pour veiller sur nous. Et pas nous changer de. de voilà. Ils, ils ont été bienveillants. Ensuite. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, J'étais euh, dans l'obscur. J'étais dans l'ombre. À 14 ans, perdre sa mère, c'est horrible. Euh, elle avait que 49 ans. Elle est morte d'un infarctus euh, pour une raison inconnue. Alors qu'elle avait passé toute la journée à remplir sa voiture de, de tout un tas de bagages pour s'apprêter à aller faire un stage de yoga. C'est ce qu'elle avait dit à la voisine. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne savais pas pourquoi. Mais disons une chose, c'est que elle, lorsque les gens l'ont trouvée, elle avait le sourire. Elle exprimait la, la sérénité dans son visage. Ça, c'est important aussi pour notre souvenir. Et Elle est décédée le jour de l'Assomption, le 15 août. Euh... les années suivantes ont été difficiles moralement à chaque fois qu'on me proposait des lectures elles ne m'intéressaient pas ce que je voulais c'était euh, un truc vraiment fantastique et au collège j'ai trouvé le Seigneur des Anneaux c'était le seul truc qui m'avait passionné mais comme je ne comprenais pas un, un traître mot du Seigneur des Anneaux au départ j'ai commencé par Bilbo Le Hobbit. Et après, je me suis lancé dans Seigneur des Anneaux. Ce qui est l'ordre normal de, de parution, puisque Bilbo Le Hobbit est sorti des décennies avant Le Seigneur des Anneaux. Je ne parle pas du, du film, hein, mais je parle des, des, des romans en termes de publication de, de, de l'auteur. Bon. Et puis, c'est beaucoup plus volumineux. Hein, voilà. C'est encore allumé, là Ouais, c'est bon. J'espère que j'ai de la batterie. Oh. On est où la batterie je vois pas. Bon, alors, euh, si ça s'arrête, je le verrai. Il faut remettre de la lumière. C'est sombre. Donc, on arrive à l'époque où euh, euh, je, je renonce à la foi. Je me dis, euh, je ne peux pas me sentir coupable de sa mort. Je ne peux pas me sentir euh, je ne peux pas me sentir croyant et avec toutes ces leçons d'amour qui doivent nous apporter le salut. Si le salut, c'est la mort de ma mère, je ne comprenais pas. Je n'étais pas au courant du Mechtoum. Je ne savais pas ce qu'allait se passer après. Dieu est grand. Euh... Quelques années plus tard, donc, euh, habitué à vivre avec mon frère, mon père, et ma belle-mère, mon frère, déménage et va travailler à Paris. Il s'installe euh, proche de, de, de, de grands centres de Paris. Euh, et moi, je reste avec mes parents. Et, et, et je continue les études, je vais jusqu'au lycée, je vais jusqu'au bac, je choisis les meilleures matières pour moi, pour mettre un maximum de points là où je suis bon, et ça passe Malgré mes notes dégueulasses en langue, en italien, en, en anglais, en, en. Je sais pas. Mais tout ce qui était littérature, économie, sociologie, euh, histoire, géographie, euh, toutes ces matières un peu littéraires, quoi. Euh, j'ai excellé. Enfin, j'ai excellé pas, pas à ce point-là, mais disons que ça m'a donné une moyenne de presque 12 au bac. Donc, c'est correct. Mention assez bien, à peu près. Donc, euh, mes parents me disent, surtout, tu n'iras pas à l'université. On sait très bien que tu es un glandeur, alors tu vas rien foutre et tu vas te retrouver après avec, dans, dans une chambre d'étudiant à rien foutre et tu ne feras jamais rien de ta vie. Alors, tu ne vas pas à l'université, tu trouves autre chose. Tu trouves un bac plus 2. Oh là là. Bon, bah bac plus 2, alors, moi, je cherche. Et... Euh, et je retrouve le, le thème de, de, du métier de mon père, animateur socio-culturel. Mais ça s'appelait ça pas comme ça dans l'intitulé. Ça s'appelait carrière sociale, option animation socio-culturelle. Je veux dire, bah, je lis la description, je fais chouette, c'est cool. Ça, ça a l'air vachement bien. Créer du lien social entre les gens de différentes communautés, euh, rassembler les, les gens autour de grands événements pour créer aussi des liens de solidarité locale, des choses comme ça. Ça a l'air super. Bon, on arrive à ces études. Bon. On va tu as un deuxième épisode Non, c'est juste pour voir si... Euh, je, jette un œil régulièrement sur ton écran. Ben, pour l'instant, ça, ça a l'air de tourner. D'accord. Hein. Fait... Ouais. Bon, Donc, en fait, où j'en étais la... le bac plus 2 euh, dans oui. carrière d'animation donc voilà, donc en fait intitulé c'était option animation mmh. socio-culturelle ça veut dire que j'allais pas dans une carrière d'animateur socio culturel c'est à dire d'organisateur des grands événements mmh. de municipalité ou d'une communauté de municipalité j'allais juste à... ça c'était le rôle de mon père j'allais juste être occupé à m'occuper soit de centres de loisirs pour enfants soit de, soit de leurs vacances soit de euh, euh, comment dire de, de, de maisons de quartier. Oui, il y avait de, la possibilité après d'être directeur de centre. Logement de jeunes ouais. travailleurs, etc. Ouais. Mais ce n'était pas pour ça que j'étais là. Ce n'était clairement pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment euh, faire le métier de mon père. Bon. Et puis, on passe un bouquin. J'étais passé athée à ce moment-là. Je ne croyais plus en Dieu. j'ai Dieu, Dieu, après tout ce que tu m'as fait, je ne te voudrais pas de culte parce que je, je nie ton existence. Tu ne peux pas exister. Donc j ai, j ai, et c'est là où j'ai senti que je rentrais dans le noir. Et, euh, et donc, les années ont passé, le bac a été obtenu. Je rencontre une dame, qui me fait une collègue de classe, qui me tend un bouquin, l'Évangile d'Arès, ça s'appelle le truc. C'est ça. Un type dans les années 60, aurait vu Jésus lui révéler un évangile. Qu'est-ce que c'est cette histoire Alors, je commence à lire le truc, et je le trouve super convaincant. Et euh, je me dis, mais... Euh, ben bah ouais, si ça se trouve, on est bien des co-créateurs. Mais ça me fait réfléchir, ça me fait cogiter. Après, peu de temps après, il y a des GMJ qui sont arrivés. Là, on est en 97. Et les GMJ... Euh, je finis par y aller mais mes parents avaient décidé que mon frère était parti d'héberger dans ma chambre je ne sais pas pourquoi une, euh, une polonaise et que moi j'aille dormir dans la chambre de mon frère je ne sais pas pourquoi bon bref euh, je sais pas. en tout cas euh, on a ensuite eu le chemin vers la spiritualité d'une manière très violente c'est à dire que j'ai eu un cours avec un professeur d'animation socio-culturelle qui disait écoutez, euh, moi je ne connaissais pas la devise de Paris hein. si vous croyez que vous allez pouvoir sauver des gens qui sont dans des situations difficiles ou si vous pensez que euh, comment dire, vous allez pouvoir euh, arriver à bon port et ré réussir vos objectifs vous vous trompez totalement si vous avez la, la vocation d'animateur, si vous avez la vocation c'est pas là qu'il faut être. Vous pouvez quitter la formation dès maintenant. Merde. Ça faisait des semaines que je répétais que, que j'avais la vocation. Quand j'étais jeune, adolescent, je, je, même, je me posais même la question, est-ce que je ne veux pas faire diacre Parce que je voulais quand même avoir euh, l'amour charnel, tu vois. Quand j'allais pas faire prêtre, je voulais être diacre. Bah, je m'étais renseigné là-dessus, enfin, bref. Ouais. Et, euh... et donc là, quand j'ai lu ce livre, j'ai fermé le livre, et d'un seul coup, les mots sont mis à tourner à toute vitesse dans ma tête. J'ai commencé à, à résonner d'une manière totalement différente. Et j'ai commencé à partir sur des plans d'enquête sur la spiritualité en comparant Jésus à un chaman, guérisseur, euh, à la magie qui devait exister vis-à-vis -vis du miracle, etc. Et j'ai commencé du coup à m'intéresser aux sciences occultes. Et c'est là où j'ai lu le manuel d'auto-initiation de, de, à la haute magie de la Rose-Croix. Euh, bref, c'est à cette période-là qu'on vient de me... On vient de Enfin, s'organise un mouvement syndical contre la nouvelle réforme du gouvernement Jospin, on me sollicite en tant que membre de, du syndicat euh, l'UNAFID à, à mobiliser, j'invite les élèves à venir en réunion pour leur expliquer la réforme, ils se disent « bah non, nous ça ne nous dérange pas », je fais « ok, c'est bon », je vais en réunion à Paris avec la table, disent, et chez vous alors ça bouge Je fais « bah non, ils ne veulent pas ».« Comment ça ils ne veulent pas ?»« bah non, c'est… » Je leur ai expliqué, ils ne veulent pas. Ah. Donc ils se sont demandé à quoi je servais, si je n'étais pas capable de leur amener des militants ou des gens qui, qui venaient en manifestation. Moi, je respectais leur décision. Ça s'appelait ID Ça veut dire indépendant et démocratique. Le, la démocratie, je la prenais au vrai sens du terme. J'étais pas un Parisien, moi. Je ne connaissais pas le, le truc, le démos, en fait, c'est l'aristocratie, quoi. C'est eux qu'ils appellent les nous, on pas Nous, on est des biens mobiliers, on est des esclaves, on est des objets. On n'est même pas des œuvres, on n'est même pas des, pas des outils pour eux. L'outil, euh, euh, ils le fabriquent euh, en, en, en, en trichant avec le destin. Mais non, peu importe. Donc, euh, à la suite de ça, mon père est retourné au christianisme, hein, il y a longtemps depuis. Hein. Euh, donc, il n'a pas abrogé sa foi parce qu'il est revenu des années plus tard les voir, à leur dire J'espère que vous me considérez toujours comme un frère. Mais il assistait au rite catholique euh, et il ne mettait plus ses pieds dans les mosquées. D'ailleurs, il n'avait avait quasiment pas, c'était des appartements. Euh, voilà. Donc, euh, il m'a. Ma trajectoire a été assez euh, compliquée, j'ai fini par euh, renoncer aux études parce que je me suis dit, écoute, si tu dis que les gens qui ont pas la vocation c'est comme ça, ça m'intéresse pas. Parce que moi, ce que j'ai découvert avec la fumette et euh, en plus la spiritualité, c'est carrément qu'il existe des choses de ouf dans ce monde. Et si on arrive à les comprendre et à les utiliser, on pourra faire quelque chose de génial de l'humanité. On pourra faire quelque chose, connaître notre secret, notre véritable pouvoir caché. Je ne savais pas la puissance de l'intention et toutes ces choses. Euh, et euh, et j'ai commencé petit à petit à étudier les civilisations, les religions, l'histoire, l'histoire antique, l'histoire de toutes les religions du monde, des Incas, des Mayas, des, des Hébreux, des, des Égyptiens, des, des Gaulois, euh, tout. J'ai commencé à tout étudier. Je me suis dépensé l'argent qui m'était dans un compte... Euh, euh, que j'avais décidé de récupérer parce que j'étais devenu adulte à la suite de mon service militaire j'avais décidé de dépenser mon argent pour former une, une bibliothèque de recherche pour examiner qui vraiment était Jésus qui était-il un homme, un dieu euh, et puis plein d'autres questions quels étaient mes ancêtres qu'est-ce qu'ils vénéraient Pourquoi comment, comment ils vivaient euh, donc je me suis intéressé au celtes bref je me suis fait toute ma culture à cette époque là en dépensant un maximum d'argent. Et je me suis retrouvé à ne plus avoir de poney. Je me suis retrouvé à limite me faire foutre dehors. C'est-à-dire je devais faire mes courses et si je ne peux pas faire mes courses et que j'ai pas d'argent, ben, je me démerde et je ne mange pas. J'ai pris mon sac à dos, j'ai une Bible et je me suis barré sur la route. J'ai grugé tous les trains. À l'époque, on pouvait, maintenant on peut plus. Ils ouvrent ou ils ouvrent pas, c'est eux qui voient. Euh, disons disons donc j'ai grugé tous les trains et j'ai fait le tour de la France j'ai fait mon tour de France mais en solo en mode bobo toi en mode euh, peur de rien quoi ranger Texas Ranger enfin pas ranger Comment on a ça euh, Croquette vie Croquette c'est un c'est un rappeur non un hein hein non Ripper c'est pas ça bref chasseur donc je suis parti en, à la découverte du réel et j'ai découvert des choses incroyables. Je me suis retrouvé dans une mosquée euh, par invitation après une discussion avec des chrétiens et des musulmans. Et euh, pendant le soujoud, euh je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai voulu exprimer... Ah oui, rappel, je ferme la parenthèse, je dois expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Ok, j'avais plus d'argent, mais surtout il y a eu un autre événement qui s'était passé juste avant que j'ai plus d'argent, c'était le 9-11, les, les deux tours. On était donc déjà rentré dans la guerre contre le terrorisme à l'époque. Et, euh, et quand je suis parti sur le chemin, à un moment donné, dans ce voyage, je me suis dit eh ben, puisque les chrétiens et les musulmans et les juifs. Ils attendent un Messie, et que s'il si y a besoin d'un homme qui soit assez intègre, pour pouvoir mener à bien la mission réunir ces communautés pour les mettre en paix les unes vis-à-vis -vis des autres, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, et personne ne veut prendre cette responsabilité. Mais moi, mon philosophe préféré, en terminale, c'était ça, faire et en faisant se faire. C'est ton existence, ce que tu fais, qui définit qui tu es. J'ai parti en mission. Alors j'ai décidé de remplir la mission de la paix, mmh. de faire mon soldat non violent en allant dans l'islam de cette manière. Lorsque je suis arrivé dans cette dans ce soujoud, je me suis étalé de tout mon long par terre. La la la la, la communauté était stupéfaite. Qu'est-ce que c'est que ça Ils Se sont dit il y a un jean Parmi nous. Euh, ils m'ont donc invité à leur table dans la mosquée. Hein. On a mangé au sol et tout pareil. Sona. Euh, et ils ont commencé à me poser des questions. Et visiblement, les, les réponses, les réponses, mes réponses ne leur plaisaient pas. Parce que moi, ma culture, c'est celle du yoga, de ma mère, de l'astrologie, de tout ça. Et je ne connaissais pas le camp, je ne l'avais pas lu. En contre, on, on je n'avais même pas fait ma charada. J'étais un ignorant total. Bon. donc ils m'ont laissé partir